Nous sommes contents que vous êtes là. Déclaration de député, la députée de Elgin Middlesex-Lander. Merci. J'ai grand plaisir de célébrer le jour des docteurs de l'Ontario qui a été créé en 2011 pour célébrer le travail de 2900 médecin en Ontario et on a choisi cette date pour marquer la date de naissance de la docteure Margaret Stowe qui en 1867 a diplômé et a ouvert un bureau à Toronto. À chaque année, il y a beaucoup de, de, de patients qui sont traités en Ontario soit au bureau ou chez les gens. Les médecins d'Ontario font beaucoup pour aider au bien-être de la population. Pour célébrer le Jour des Docteurs en Ontario, on a invité des élèves élémentaires et aussi des patients sur, avec le message « Qu'est-ce que le, mon médecin veut dire pour moi ?» On a reçu des centaines d'envois. On remercie au, au docteurs de fait qu'ils ont fait pour le médecin. C'est important que la contribution de, des médecins ne pas limitée aux soins de santé. Chaque médecin a euh, contribué l'équivalent de quatre emplois à plein temps et euh, il a 50 000 dollars d'imposition fiscale au gouvernement provincial et fédéraux. Euh, Rejoignez-moi pour euh, féliciter les médecins. Je veux euh, envoyer de bons voeux aux médecins de l'Ontario. Déclaration de député, la députée de Welland. Merci, j'ai grand plaisir aujourd'hui de féliciter. Le Centre de santé communautaire à montagnier du fait qu'ils ont célébré 25 ans de service. De, beaucoup de bénévoles ont été reconnus de leur engagement et leur service. Le Centre de santé communautaire est un centre de santé qui a été euh, euh, commencé en 1991. Et c'est seulement en 1991 qu'on a donné beaucoup de soins aux communautés francophones dans la région du Niagara. Sous euh, le leadership de Marcel Castanguet, on a pris une approche euh, au programme, euh, des, des programmes de prévention en informant et éduquant les gens. Et c'est particulièrement important dans ma circonscription parce qu'il y a beaucoup de francophones des, qui sont des aînés et les défis du, vie qu a, du, euh, du fait qu'il y a de services limités. Si vous demandez euh, les gens grandis pour euh, être au, au, ce qu'ils sont aujourd'hui, marc Ivan euh, Giroux et euh, Rosaire Lajoie ont été les, euh, les gens qui ont lancé le. Euh, le centre. J'ai été très content de voir la croissance de la, euh, du centre. Je veux remercier Marcel et beaucoup de bénévoles qui ont joué un rôle indispensable pour donner des soins de santé dans notre collectivité. Merci. Déclaration de député. Merci. Le député de Bruce gray Sound. Merci. En tant que porte-parole des aînés de l'accessibilité, je suis très content au nom de notre chef Brown. Patrick Brown, de reconnaître le fait qu il, il, que le mois le moins de la sensibilisation à, à, à lui. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de... Pat, de discours et donc on peut traiter avec un orthophone euh, ce, et, ce, ces problèmes et donc ce mois c'est là où on va traiter les, euh, les troubles de la communication et d'enlever les obstacles pour les gens qui sont malentendants et d'autres. J'aimerais reconnaître les euh, membres de la des, des membres de l'association des pathologues et d'orthophones. Et leurs efforts pour enlever les barrières à la communication, avancer l'inclusion, avoir accès aux gens qui ont des troubles de Louis, et, et pour qu'ils puissent avoir accès à tout, c'est important et c'est une cause importante. Je sais que mais euh, je suis très content que c'est important de d'avoir une détection précoce de l'importance des problèmes de Louis. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés, la députée d'Oshawa. Merci. Aujourd'hui, c'est le jour le 1er mai, qui est le jour des travailleurs au Canada. Nous, on, au Canada, on reconnaît en septembre le jour du travail. Nos syndicats se sont réunis dans nos monuments au centre-ville pour rendre hommage aux travailleurs blessés et morts. C'est pourquoi c'est la première fois où on a eu les drapeaux en Berne et je veux remercier le projet de loi de mon collègue le député de windsor de pour que ça soit la loi. Et personne devrait souffrir quand ils vont travailler. Ils devraient avoir des travaux moins précaires, peu importe leur travail. Il faut s'assurer que les travailleurs aient l'équipement de sécurité, la formation et les soutiens de santé mentale dont ils ont besoin. On veut s'assurer que les travailleurs en Ontario soient appuyés. Et on a eu la campagne de Remember, euh, souvenez-vous de Westray, et les employeurs qui mettent en danger leurs en employés doivent répondre. Les employeurs qui ont des travailleurs qui meurent au travail doivent être tenus responsables. Il faut que ce soit plus facile pour que les Ontariens soient protégés. Quand ils sont blessés, il faut qu'on dédommage les travailleurs. Il faut remettre la dignité dans notre système. De, de la sécurité professionnelle. Le jour de, du day, c'est seulement important pour chaque travailleur, mais pour toute la société, parce qu'il faut lutter pour les gens qui travaillent. Merci, déclaration de député. Le député de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à ma cravate, mais en particulier le dessin sur ma cravate. C'est le tartan du comté de. Perth, qui a été dévoilé par le Conseil le 6 avril en célébration du 150e anniversaire du Canada? Ça représente l'héritage écossais du comté de Perth. Et le vert représente l'agriculture, le bleu nos rivières et fleuves, et le, le jaune, le rouge plutôt, de, le, le sang du sacrifice qui ont défriché cette terre. Je veux remercier l'or et la nature de, du comté. Je veux remercier les gens qui ont adopté ce tartin. Alan Dodd, Doug Kellen et Bob Williams, des conseillers, et toutes les collectivités. Je sais qu'on va arriver encore à avoir de bonnes journées dans mon côté. Déclaration de député, le député de Lampton-Kent Middlesex. Merci. Je veux reconnaître un événement qui a eu une base annuelle à Lampton-Kent Middlesex, qui élève de l'argent pour faire une bonne contribution pour aider les familles qui vivent avec du cancer. À Strathroy, le 23 avril, il y a eu le Casino Royal de Strathroy et avec ma femme, j'étais là. Et c'est un événement où on combine un, un souper avec des jeux de casino aussi bien que de la musique. Le, le Casino Royal de Strathroy a été lancé par un médecin qui a été diagnostiqué avec le groupe. Qui lutte contre le cancer et qui comprend bien ce que les gens sont. Pendant les années, les gens de Stratford sont invités à venir et on sélectionne 10 noms pour recevoir des soutiens. Après, toutes les dépenses de tout l'argent de Casino Stratford Royal vont aux patients de cancer. 60 000 a été distribué à 10 récipiendaires, même si le compte final pour 2017 n'a pas été fait, mais on espère que le total soit plus élevé. Je suis très reconnu, très, très euh, content de reconnaître le travail du Dr. Tyler Damien, sa famille, beaucoup, les gens qui ont généreusement donné pour cet événement qui a eu un grand succès. Merci. Je remercie tous les députés des déclarations.